Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans l'ombre des salles obscures, l'émission où je vous raconte des petites anecdotes dans les salles de cinéma, que ce soit en tant qu'agent de salle de cinéma ou que ce soit aussi en tant que spectateur. Et là du coup, c'est une anecdote en tant que spectateur que j'avais envie de vous raconter, qui m'est arrivée une fois et c'était très bizarre. Ça sera en lien avec une autre anecdote que je vais vous raconter, certainement la semaine prochaine. Mais en gros du coup, là c'était en tant que spectateur, je suis allé voir un film, comme beaucoup de spectateurs de salles de cinéma le font. Et en fait, euh, comment vous dire Je vous tease un peu ce qui s'est passé, mais en gros, le film a démarré euh, 30 bonnes minutes après le début original de la séance. Pour la simple et bonne raison qu'il faisait un temps tout pourri dehors et que les plombs ont sauté à plusieurs reprises. <rire> En gros, c'était très particulier, donc c'était pour ceux qui veulent contextualiser, peut-être d'ailleurs que vous y étiez, si jamais vous étiez au pâté Atlantis, voire promarré en avant-première. Euh, et ben, en gros, la séance se lance, on a les premières parties, avec les bandes annonces, etc. Et le film commence. Et au bout de 3-4 minutes, pouf Salle noire, et les lumières automatiques se rallument. Moi, vu que je bosse dans une salle de cinéma, je fais, oh là, je vais aller voir dans le hall, mais je pense savoir d'où ça vient. Je vais dans le hall, je vois tous les agents et tous les gens de l'équipe du cinéma qui sont en train de courir dans tous les sens. Donc j'ai fait « Ok, je ne vais pas les déranger, je me doute ce qui se passe, il y a, il y a, on va pas les embêter plus que ça. » Et en gros, c'était qu'il y avait des coupures de courant dans le coin. Et Dieu sait qu'une coupure de courant, c'est la hantise euh, d'un technicien et d'un projectionniste. Mais du coup on s'est retrouvé un petit peu à attendre dans la salle et on était tous un petit peu bizarres, on se demandait ce qui se passait. Bon moi du coup j'ai quand même rassuré quelques personnes en leur disant bon bah écoutez c'est juste une coupure de courant, ça va se repartir, il ne devrait pas y avoir de souci. Ils arrivent à relancer, ils nous recadent le film au début parce qu'on avait à peine vu une minute, deux minutes de long métrage. Donc du coup ils nous remettent le film au début, donc on se dit allez vas-y on va se remettre dans l'ambiance, ça va être nickel. Hop on se remet dans l'ambiance, trois minutes plus tard, pouf Il y a une deuxième coupure de courant. Et là, ça a commencé à devenir compliqué. Parce que du coup, ils relancent une nouvelle fois. Et là, encore une fois, ils remettent depuis le début. Et là, au bout de 5 minutes de film, pouf Et honnêtement, moi je me suis dit, ah d'accord, bon bah, ça se trouve, je ne vais pas pouvoir voir mon film. Et ça va être bien triste, parce que là, clairement, je ne vois pas comment ils peuvent réussir à tenir des séances s'ils vont le voir euh, toutes les 5 minutes relancer toutes les machines et faire en sorte que tous les films reprennent bien. Et heureusement... La quatrième fut la bonne, le film s'est lancé et tout s'est bien passé. Mais ça prouve bien que euh, une séance de cinéma, c'est parfois très rock'n'roll, surtout quand la météo n'est pas forcément en adéquation avec la projection d'une séance de cinéma. C'est très problématique. Mais du coup, ouais, je me souviens de ce sentiment très bizarre. de moi, moi, du coup, je me doutais un petit peu de ce qui se passait. J'imaginais la galère qu'ils avaient en cabine. Mais je voyais tous les gens autour qui étaient un peu en train de râler, qui étaient un peu en train de se plaindre. Et moi, du coup, j'essayais un petit peu de calmer les gens en disant ah, « Les gars, euh, je sais qu'on ne se connaît pas, mais euh, c'est pas grave. Hein, c'est juste une coupure de courant. Ils vont s'en ils vont remettre. Au pire, sortez un bouquin ou sortez votre téléphone. Et puis, euh, occupez-vous le temps que ça reparte. Mais on va le voir, notre film. » Je vous avoue qu'au bout de la troisième fois, j'ai commencé vraiment à me dire Ok, on va, on va jamais le voir, c'est pas possible, là ça va complètement planter et puis euh, ça va pas tenir. Mais on a fini par voir le film, comme quoi des fois il faut persévérer. Sauf si là il y a quelqu'un qui débarque dans la salle et qui vous dit clairement Le projecteur est mort, c'est pas possible, bon là il faut sortir et clairement vous verrez pas votre film. Mais parfois le sort s'acharde, mais heureusement on trouve toujours une petite solution. Voilà, encore une fois j'espère que cette petite anecdote vous aura plu et n'oubliez pas.